Hein c'est Samuel ici hum. Mais qu'est-ce qu'il fait sans son père Samuel. Samuel Samuel Samuel Où vas-tu comme ça Oh, Paul c'est toi Oui Où vas-tu Tu T as encore un souci avec ton papa hum. Pourquoi ce sac de poubelle sur ta tête Ça Oui Ce n'est pas un sac de poubelle, hein C'est mes habits. Tous les jours, j'ai des problèmes avec mon père. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de sortir de sa maison. Samuel, le conseil que je vais te donner, c'est de rester avec ton papa. Même s'il n'a rien, il faut rester avec lui. Tu seras protégé. Tu pars où tu vas souffrir quand tu vas partir, tu vas souffrir, hein Je préfère souffrir dehors plutôt que de rester chez lui. Ah bon Chez lui là-même, c'est plus que la souffrance. Tout le temps, on se dispute là-bas. Oh, c'est grave. Dis-moi, votre maison là, c'est joli Vous avez loué ou c'est votre maison à vous C'est notre propre appartement, c'est mon papa qui l'a acheté. Tu vois, toi-même, tu as de la chance. Ton papa, lui, il vit dans sa propre maison. Mais mon père, lui, il vit dans un appartement à louer avec moi. En plus, ton père, je suis sûr, il paye le gaz et tout ça. Mais mon père, il paye rien. Ah bon Il paye pas l'eau, il paye pas le gaz, même le loyer. À chaque jour, le propriétaire, il vient réclamer son loyer à chaque fin du mois. Le propriétaire, il a dit qu'il va nous mettre dehors. Donc, avant qu'on nous mette dehors, moi, j'ai déjà quitté la maison. Et toi, où est ton papa Oui, mon papa, il est allé au travail. Il travaille chaque jour. Ah, tu vois, toi, moi, tu as de la chance d'avoir un papa qui travaille. Depuis deux, depuis même que je suis née, pas depuis 2022, il n'a jamais travaillé. Même en 2022, là, la nouvelle année, il a même pas cherché de travail. Ça a empiré. Allons chez moi, je vais dire à mon papa Il va accepter et tu vas rester chez moi, ok Si tu me fais ça, ça me ferait plaisir Mais si je t'amène chez moi, ton papa ne va pas parler Lui, il va parler quoi Il va venir vous dire Attendez, je vais rester chez vous Surtout quand il y a beaucoup de manger chez vous Et que ça ne finit pas Il va venir déménager Il n'a pas honte D'accord je préfère aller souffrir ailleurs que de rester chez mon propre papa. Parce que là-bas, je souffre encore plus. Allons Ok, d'accord. On y va. Mets le sac sur ta tête. Voilà, merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Et surtout, mettez des pouces bleus.